Alors, euh... Je ne me suis jamais engagé dans la lutte. J'y suis arrivé sans le savoir, en réalité. C'est assez simple. J'étais rebelle de très jeune. Je me suis fait virer de sept bahus. J'ai été issu d'une famille euh, très bourgeoise d'un côté, ouvrière de l'autre. Donc totalement mixte. où Je ne me suis pas retrouvé ni d'un côté ni de l'autre. Et, euh, et donc j'ai commencé par euh, choisir... Euh, les arts euh, et petit à petit j'ai été formé à une réflexion différente à... et sans le vouloir j'ai commencé à lutter jusqu'au moment où euh, ben voilà euh, j'ai commencé à créer vraiment et pour moi créer c'est euh, c'est lutter euh, créer c'est résister euh, créer résister c'est créer voilà c'est pas de moi hein, mais euh... Bah pareil que pour euh, la lutte, hein, ou que pour la création, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'avant les Gilets jaunes, j'ai été dans tout un tas de groupes, hein, et juste avant dans Nuit debout, et puis Nuit debout, les Gilets jaunes se sont enchaînés naturellement. Et, euh, et ce que j'ai aimé particulièrement chez les Gilets jaunes, c'est cette intelligence collective euh, qui est magnifique. Ben, un monde idéal, c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui continue à vivre, c'est un monde, c'est pas figé, c'est quelque chose qui, qui avance, euh, donc euh, évidemment c'est un monde de partage, c'est un monde d'échange, euh, de fait, et à partir du moment où on partage, on échange, on crée, et à partir du moment où on crée, on fait un monde meilleur c'est, c'est aussi simple que ça, quoi.